Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous fais un petit rappel sur la posture assise correcte et incorrecte. Donc, je vais mettre de profil et vous montrer ce qu'il faut faire et pas faire. Alors, voici une colonne vertébrale. Vous voyez, vous avez ici ce qu'on appelle la lordose lombaire, donc qui est un creux normal. Et dans cette position, vous avez un appui uniforme sur tous les disques intervertébraux. Lorsque vous vous asseyez mal, c'est-à-dire lorsque vous perdez votre chlorose, vous, voyez, vous avez ici une perte, ce qu'on appelle une perte de courbure, et un appui plus important sur les derniers disques, et notamment ce disque ici, vous voyez, L4-L5 L5-L5, deux derniers disques, avec un écrasement progressif de, de votre disque intervertébral, c'est un amortisseur mais lorsque vous êtes assis normalement et se présente comme ça et lorsque vous êtes mal assis et eh bien vous voyez il a tendance à s'écraser vers l'avant. Alors si vous restez comme ça quelques minutes ou quelques heures ça peut encore aller mais si c'est des heures et des heures tous les jours toute la semaine et toute votre vie et eh bien progressivement votre disque va se tasser, va perdre de la hauteur, va se déshydrater. Et au moindre accident, il fera une année initiale comme ceci, voyez voilà. qui appuiera sur le nerf, qui provoquera des douleurs périphériques, des douleurs sciatiques, des douleurs chorales, ou d'autres douleurs fémorocutanées, etc. Alors, là je vous montre la, la mauvaise position que beaucoup de personnes adoptent, malheureusement, et qu'il faut impérativement corriger. Donc ce qui est important, c'est de garder le creux lombaire. Donc si vous n'êtes pas capable par vous-même de garder ce creux lombaire, mettez un coussin dans le bas du dos pour garder la colonne bien creuse, d'accord Et la tête, faites très attention à la position de la tête. La tête ne doit pas être en avant de l'axe de gravité, mais en face de l'axe de gravité. Donc... Évitez absolument cette position. Pensez que votre tête s'élève dans le ciel et votre colonne voyez, suit. Voilà. Ça, c'est une position et donc vous pouvez travailler sans fatiguer. Vous voyez, à l'ordinateur, il n'y a absolument aucun problème. Si vous, vous êtes comme ça, vous cassez vos lombaires, vous tiraillez ici et les muscles du cou et les fascias du cou, vous pincez vos disques cervicaux et vous provoquez des douleurs. Euh, au niveau du cou, bien sûr, au niveau de la tête, hein, donc céphalée, céphalées, sympathalgie, etc., et des douleurs dans le bras qu'on appelle des névragies brachiales, en fonction de la zone qui est la plus sollicitée. Hein, ça peut être la C4, C5, C5, C6. Hein, donc vous avez des douleurs qui peuvent aller dans l'épaule, donc beaucoup de douleurs d'épaule viennent des cervicales, ça c'est extrêmement important, ça peut aussi venir de la mio de la calculaire ou de, de, de micro, de, chirurgie, de chirurgie, des tendons et des muscles de la coiffe, bien sûr, mais pensez toujours aux vertèbres cervicales qui elles-mêmes peuvent être en mauvaise posture à cause d'un problème postural venant des pieds, des genoux, du bassin ou de la colonne, quel que soit le niveau, vous voyez donc c'est un problème complexe. Donc, si je dois vous donner une consigne aujourd'hui, pour les personnes qui travaillent au bureau, investissez dans un bon siège de bureau qui vous cale les reins et sur lequel vous pouvez appuyer votre tête. Vous voyez, voilà. Donc, je ne vais pas vous faire de la publicité pour un modèle plutôt que pour un autre, mais voici le principe que je recommande. Un soutien lombaire, un, un, un dossier qui va suffisamment haut et sur lequel vous pouvez vous reposer pour conserver votre l'ordre cervical et être bien, bien installé, bien confortablement. Il faut également euh, une bonne, un bon réglage au niveau des, des jambes pour que les, les jambes et les pieds fassent un angle de 90 degrés. Voilà, que les pieds soient reposés au sol, bien sûr. Il faut aussi que l'ordinateur soit bien en face de vous, il ne faut, faut pas que vous ayez à baisser la tête comme ça, ni à, à travailler, euh, vous voilà. il y a des personnes qui travaillent comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Donc, au niveau ergonomique, il faut se débrouiller pour avoir le travail en face de soi. Les yeux peuvent tourner, mais il ne faut pas que la tête soit en torsion pendant des heures et des heures. Sinon, petit à petit, vous allez fausser le fin mécanisme euh, des articulations cervicales. Voilà, donc euh, c'était simplement une petite vidéo de rappel euh, de, de tout ce que je dis dans mes formations et ma, dans mes livres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis euh, à bientôt pour une autre vidéo, mais surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur j'aime, bien sûr. Voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, au revoir.